Là, tous ceux qui ont joué Horizon Evil doivent se dire juste. Ouais, on sauvegarde. Je suppose que ce pas. Je suppose que ce patient prévoyait de répéter toutes ses chansons. C'est vraiment le premier truc que tu te dis musique peut vraiment soulager les maladies mentales. Je suis contente que ce patient ait eu la chance de poursuivre son passe-temps. Ah ouais, mais... <rire> Genre, c'est positive girl, quoi. Je suis vraiment trop content Vraiment, tout est tellement stylé C'est vraiment chouettos comme endroit Les gens s'y sentaient vraiment à l'aise J'adore Tout est super génial Charlotte Fraise C'est quoi sur le mur Je sais pas, mais c'est trop tard. Ouh. On dirait des géusentils de peintre. C'est vrai qu'il peignait du haut à moins 40 000. Des croquis au fusain, certains ne sont même pas finis, ils ont l'air des professionnels. Le dernier récit de critique qui s'est mal passé. Je préfère que le meilleur reste allumé le plus long possible. Bah, tu sais quoi Partage. Oh. C'est vrai que le patient n'a jamais pu terminer cette peinture. Ok. Euh. Ouais. Le bois est gonflé par le militaire, Impossible pour moi d'ouvrir ce placard maintenant. Je patient de garder une Bible toute la nuit. Et qui a allumé la bougie Qui a allumé cette. Tu. ...bougie. Je oh. pense que quelqu'un croquis pour couvrir une imperfection du mur. Oh. Bah vas-y. Ouais. Mais elle le fait avec... Oh Énervement Marche pas dessus, c'est sauvage. ça. je bon, suis à la la côté, on dirait que les deux patients avaient leur propre petit secret. Ok, très bien. Mais du coup, tu peux pas. Euh... Il n'y avait pas un code là-bas ou... ou quoi J'ai l'impression qu'il y avait un code et que du coup, le code, tu dois pouvoir le trouver euh, ici. C'est ça. Euh... Il y a une porte. Ah, il y a une porte chez l'artiste. Très bien. Je pense pas pour ouvrir cette tiroir. D'accord. Bon bah, on va voir euh, ce qu'il en est du coup. Ici. Ah non mais cours pas là dans le... Ok. Ça va, aller, ça, va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, NON, ça va pas aller <rire> Ernest Qu'est-ce que vous faites dans ce placard <rire> Mais c'est dorotique... <rire> Ernest euh... N'aime pas la lumière, mais elle aime la chanson. J'adore cette énigme. Elle est de prime abord assez simple. Parce qu'il faut du coup appuyer sur les touches qui sont dans la lumière, dans, la, dans les ténèbres n'aime pas la lumière, euh, ouais je pense que c'est plutôt une indication pour dire faut pas faut éviter la lumière, quoi. Mais elle aime la chanson, ça veut dire qu'il faut appuyer sur les touches du piano. Faut, faut rester très basico-basique en fait. Hein. Alors. Ça. C'est quoi ça Enfin, sorte de chaise oh, si c'est la chaise ouais c'est une chaise chaise Rubicube. cube lampe de jafar 21 james street le néant la lampe de Jaffa. Le néant. Ah, tipi Euh... Y. <rire> On est foutu! Ok. Alors non seulement faire try. c'est pour moi. Euh, deuxièmement, bah en fait, le truc c'est qu'il n'y avait pas de seconde try en fait. une clé. Petite clé. Ok. Franchement, I pour le coup... Notes. I felt pour le coup, je trouve que c'est... Je préfère cette énigme à l'autre, même si l'autre je la trouve astucieuse, mais parce que j'aime le côté euh, professeur d'état, tu vois, j'aime bien... Je veux plus jouer cette chose. Ah non mais moi non plus. Non, tu passes pas ça. Petite clé chelou. Euh, en face, oh non, il y a trop de portes. Il y a trop de portes dans ce couloir, mais tu le vois pas. Il y a trop de portes, thème. Euh non. Wow, la gloquitude, la gloquitude, c'est toi. C'est moi, <rire> c'est nous. Alors, je peux. Franchement je pense que je peux caler mes petites fesses là hein. petite fesses maigrette là-dessus. Petit tas de vieux trophées. Ébréché. Décor l'étagère. Je vois que les patients de cet endroit prenaient leur passant très au sérieux. Ah yes hein. Excellent passe-temps. Bien sûr, des romans classiques et une vieille lampe sans huile. T'inquiète, j'apporte le reste. On dirait que ce patient avait d'autres problèmes de santé. C'est tout. Ah, très bien. C'est le seul truc qui t'interpelle, donc... Elle cligne des yeux, réveillée par la faim. Cette nuit, elle écoute. Elle prend son envol rapide, meurtrière, silencieuse. Vous criez pendant qu'elle vous arrache de vous-même. Satisfaite, elle se pose sur son lit et hurle au vent, annonçant sa victoire. Sa poigne ferme vous paralyse. Et le sang coule pendant qu'elle se régale. Elle grossit et bat des ailes. Et rassasiée elle s'endort. Stylé euh. Gigast, il est... Je prendrais bien une grenouille avant d'y aller. L'animal était vivant, cette pièce serait comme une arche de Noé. Ah, ah, ah, ah, ah. Génial. Je. J'ai un mauvais pressentiment. Je vous jure que j'ai un mauvais pressentiment. Ah, hop! Petite armoire contenant des produits de premier secours. La série semble casser, il me faut quoi pour le crocheter? Ok. Et je peux pas ouvrir non plus. Not that way. Ok. C'est bon ou ça va augmenter? Faut vraiment que je fasse attention parce que c'est un coup, vous savez quoi? Tu fais ah, pas attention ah. à la porte. Shit. Tu fais pas attention au verrouillage. Not that way. Tu fais pas attention au fait que derrière t'entends rien ou quoi. Et t'es juste. Euh, tu foutu. T'as une seconde d'attention, c'est punitif. C'est pas le seul hein, qui fonctionnerait qu dessus. Hein. Qu'est-ce que j'avais dit Qu'est-ce que j'avais dit T'as la méfiance qui est endormie tout le long. T'as la méfiance qui est endormie. Genre. Oh, bon, j'aurais été l'écouter. T'as la méfiance qui est endormie tout le long. Machine à la c'est sûr. <coughs> Et toujours écouter les portes, toujours. Toujours. Oh ah ah Ok. okay. okay. okay. okay. okay. okay. Dans la salle de la projection, exactement. Ça tape. On va pas le dire d'entrée, hein. Il y avait la salle de la projection. Et là, il n'y a plus aucun son. Il n'y a plus aucun son, ça me... C'est du génie, je vous jure, c'est du génie. J'ai vu la sirène plus haut. Hein. Okay. I wonder if this projector still works. We'll soon find out. Je la contrôle Mais non C'est elle qui nous attaque et j'ai l'impression. C'est du génie, hein, c'est du génie en termes de gameplay. Euh Bonjour Comment allez-vous like Avez-vous allez envie de parler aujourd'hui ah. you know, right. like like C'est elle qui a dessiné... Alors... Le dessin avec le placard et le sang et tout... Je peux donner quelque chose à dessiner. C'est la boîte à musique qu'on voit ici. Doesn't like the light. Quoi? Quoi? Non. Faut que j'éteigne la lumière. Non, non, je vais pas éteindre la lumière. Non. Non, tu vas pas faire ça. Ok. Non, fallait pas. Un cas de possession ou un truc dans ce goût là your box you Non, pas ça. Pas ça. Non. Ariadne, mais attends, ça boit ta musique. No. Why? No? No. No, you don't hear them. You don't see it or understand it. What don't I see? Tell me how to understand you, Ariadne. Sleep like me, in my bed. You want me to sleep with you? It's... It, it's normal not to want to sleep alone. Sometimes I get scared at night. Not here. At home. Daddy, Mummy... and Elaine sleep there. When they understand. Sorry? You mean you want me to sleep at your house? Yes. Sleep there mais listen to chanson. song. Non <coughs> and then you'll talk to me. Oh, Psychopathe. your daddy. No. It's Mr. Wait, wait, wait, wait. What did you a dit? Dit? Daniel, et lui, il a rêvé de la jeune fille. Des tâches d'encre, c'est une étiquette. détail expérimentaux d'une étude faite par le docteur Berenice Prestegarde. Rapport, procédure 3101, Ariadne. Donc, c'est la patiente, c'est celle à qui on a rendu la boîte à musique, qui a fait ici un séjour à l'hôpital des psychiatrique. Description Les volontaires sont divisés en deux groupes, le groupe expérimental et le groupe de contrôle. Les 12 sujets test seront placés dans des cellules individuelles. Les six sujets du groupe de contrôle Nord vivront là pendant une durée d'expérience, mais ne changeront rien à leur routine mutuel. On jouera la chanson... Quoi Quoi Ils font des expériences avec cette boîte maléfique On jouera la chanson de la boîte à musique deux fois aux six sujets du groupe expérimental Sud, y compris à Ariadne, environ 4000 Cette procédure continuera pendant 21 jours. Mais quoi Des psychopathes. On s'attend à ce que le patient confirme que la mélodie n'a aucun effet négatif sur les gens et qu'elle peut aider au traitement de leur santé mentale, qui ne semble pas s'améliorer du tout, ni même avec les autres traitements. Peu importe les résultats, étant donné le donné que du patient, l'électrochoc n'est recommandé sous aucune circonstance. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. de 5 ces fournitures étaient en pigalate je suppose qu'il y en avait assez savoir ce qu'il y a de l'autre côté J'ouvre pas les portes, hein. Ah non J'ouvre pas les portes, hein. J'ouvre pas les portes, hein. Je sais pas. Ah non, j'ouvre pas, j'ouvre... Roulante bloque l'accès. Je n'ouvre pas les portes. Hein. Il n'y pas de dans la vie ni quoi que ce soit que je puisse prendre. Ok, là c'est un placard, moi non, non. Il y a un placard ouvert. Ok. Ah <rire> ça serait un... Bon, je sais pas ce qu'il y a. Daniel, quand je t'ai rencontré, tu t'es malade. Je pensais que tu finirais comme ça. Comme tant d'autres amis, mais je ne permettrai pas que ça arrive. L'ambiance est complètement désarmante. Ouais, il rien. On peut y aller. Ah, JPP, je vous jure JPP là. Ouais, nice one, ouais. Deux des patients dans le groupe expérimental ont disparu. Je faisais des rondes dans l'asile Est quand j'ai commencé à entendre des cris venant des cellules. Je suis allé dans cette direction pour essayer de calmer les patients, mais ils ne répondaient pas. Je ne sais même pas s'ils m'écoutaient. Leurs cris étaient si forts. J'ai couru vers la salle de sécurité et je me suis revenu. Avec le gestionnaire. À l'ouverture de la cellule, nous avons constaté qu'elle était vide. On pouvait entendre des sons perçants autour de nous. C'était donc impossible d'en être sûr. Et je suis convaincu que les cris les plus forts provenaient de la cellule qui était en face de nous. D'ailleurs, dès qu'on a ouvert la porte, tous les cris se sont arrêtés en même temps. On a vérifié le reste des cellules. Et une d'entre elles était vide. Et personne n'a déplacé de patient. Qu'est-ce qui se passe <rire> Ok. Les machines lui permettent de maintenir des patients en vie. Waouh, je vous jure, je suis mal à l'aise là, là. Je vous jure, je suis mal à l'aise. Oh. Non NON NON NON ne chose pas ton de sans Pourquoi aurait-il fermé le réfrigérateur avec cette groie oh. Non, non, non. C'est ça. C'est ici où elle a dit que le réfrigérateur était condamné. Merde. Quand me rappelle les souvenirs. Je sais même plus combien de fois j'ai dû identifier les amis à la morgue. Putain d'héroïne. Scalpel. instrument chargé quel point OK. On avait lu un doc. Oh, je pense qu'il va falloir ouvrir le corps là. C'est sûr. On avait lu un doc au début. Qui disait un témoignage en mode. Euh, en mode, il se passe un truc. On va condamner le réfrigérateur. C'est ce qu'il ce qu avait dit. Où ça, où ça Où ça, où ça C'est là, hein. c'est franchement le. Moi, j'ai. J'ai peur d'ouvrir ça. Hein. Il nous disait de ne pas l'ouvrir. Hein. Est-ce que la... Attends, mais... Ouais. Je... C'est quoi, ça Je suis sûr que cette lampe fonctionnerait si elle était branchée. Je suis sûr que mes mains seraient mouillées si je mettais de les mains sous un robinet ouvert. Je suis sûr que si je marche sur un Lego, j'ai mal ça Et bonne année, tout le monde. <rire> Moi, je veux ouvrir aucune cellule. Ça, c'est sûr. Non, et c'est corps, oh, je vous jure corps au, au, au, au milieu, là. Franchement, c'est complètement hardcore. Je sais pas dans quel endroit t'as les mannequins. T'es un genre d'hôpital psychiatrique, t'as pas de mannequin en tout, quoi. Bah, c'est pas possible. Et je sais pas qui fait ça. Ah, et qui retire la Ah, c'est parti. Ok, on est monté. Alimentation de secours, le poste sécurité c'est de là où on vient. J'ai plus entendu… Quelqu'un a entendu Il y a un truc à gauche. Hein Oui, ça a grogné, ça a fait. Je suis content. Mais saisi par l'ambiance là. On avait mis l'électricité, c'est sûr. Hein. Ok. Lumière. Et dirigé contre ces réfrigérateurs alignés le long du mur pour une raison quelconque, cela semble étrangement rassurant. Et comme ça semble étrangement rassurant, on va équilibrer, vous savez quoi? Avec une musique, qui ne l'est pas du tout <rire> Je prends deux secondes, là, ça me... Ah. Non Pas ah. Non, non, non. Non. Ah. Ceinture cassée. On reste sur le même thème que... Le premier cap que j'ai trouvé. Hein. Une lanière en cuir qui ressemble à une ceinture. C'est deux, Je me demande si je pourrais réparer ça. Je suis très curieux de savoir ce qui serait passé si je n'ai pas mis la lumière. Je vous jure. Ah oh Et j'ai... Et, et, sans marcher sur un Lego Pas, hein. Je vous jure, je, je vous jure. Je J'ouvre pas. Je J'ouvre pas à laisser. Il est hors de question que je vous laisse. Heureusement qu'elle est là pour, euh, pour alléger l'ambiance. <rire> Merci, Lydia. Merci. On a la courroie, hein. on a résolu l'énigme avant de savoir que c'était là. Hein. Je pouvais remplacer la courroie, je pouvais mettre l'ascenseur en marche. Mais je sais qu'elle est cassée. Euh... Ah, ah. Ouais, je sais pas je peux pas combiner un scalpel euh... Je pense pas qu'un lifting professionnel pourrait réparer ça Déjà il faut mettre la lumière dans l'ascenseur peut-être Je sais pas si en mettant l'électricité dans l'ascenseur ça va faire bouger ici ouais, c'est pas étonnant pour être honnête non, non mais je sais ce qu'il y a dans le frigo. Il y a dans le frigo ce qu'on avait vu dans la première pièce lorsqu'on a vu des tentacles et des ténèbres en train de pousser en train de faire Gnugi. Je de te manger, arracher ton cœur et te faire marcher sur le dégo. Euh, ça, ce qu'on avait vu au début dans la pièce de la cantine, je pense qu'elle est euh, dans la morgue. Je pense c'est la même chose. Et que là on va rencontrer Charlotte Ofraize. Hey Pépé. Mmh, très bien <rire> oh, je peux prendre le même couloir puisque c'est ça hein. ah, c'est la marque on va se rencontrer au bout du couloir. je ne sais pas où il Je vais se répitonner. Euh... Je vous jure, j'ai les papitans qui palpitent. Euh, ascenseur. Là, je pense que si on met l'électricité euh, dans l'ascenseur, il y aura de la musique dans le couloir. C'est une des Retir... Retirer de la musique là, c'est vraiment une de Retirer même toute ambiance euh, sonore. Hein. J'ai plus de sang, mes je vous jure j'ai plus de sans memène. Je sais pas qui est responsable de ça mais j'ai plus de sang dans C'est le petit thérapie. Je sais pas vite. Là. Alors. Musicien, artiste, taxidermiste. rimoriste, Chauffagiste. Ah oh non, non c'est juste voilà. Ça, on a fait la chanson. Ouais. Hein? Ah, hein? Petite armoire contenant des produits premiers secours. J'ai un scalpel! Pardon. Ah Merci, Arielia. Merci beaucoup. Très très bien, merci Boîte fermée, une boîte métallique lourde. Oh. Moi aussi les boîtes métalliques lourdes, ça me fait vraiment cet effet. Les mots sont durs, mais les termes sont. Eh hein oh. bon Non Ah non oh. What's that sound? Non, écoute pas Écoute pas C'est absurde. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu ici, pourquoi je suis venu ici. J'ai vraiment commencé à croire sur ma histoire de patiente Et pourtant, il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer. It might just be my mind playing tricks on me, but I've started seeing things, and I hear the music from Ariadne's music box in my head. I need to understand There's something about this place. The candles help me make the room a bit more cozy, and the last razor sunshine still come in through the window, but the shadows in this room make me feel uneasy. All I've done is clean off the dust from an old mattress and lie on it, without even taking my clothes off, since I don't really think I'll get much sleep in this place. The silence here is oppressive, almost solid. Aside from the still hum of the phonograph and the old wooden beams creaking, I can't hear a single thing. Ariadne? Where am I? Non. Bon, rien à l'extérieur, il n'y a que l'obscurité. Non mais c'est ouf là, a... c'est oufissime. Le phonographe s'est arrêté, est-ce que je suis réveillé Je ne sais pas. C'est ouf, regardez. Je tourne le dos, mais regardez. là, il y a un... une accentuation de l'obscurité là. quest que J'ai l'impression que si je me tourne, il va se passer un truc euh, dingo. Je veux pas survivre à cette soirée. C'est ici, je l'ai encore senti. NON J'ai dit qu'on allait changer de sujet Ça arrive parfois, mais toujours un... NON <rire> Quand j'éteins une lumière, presque imperceptible. J'ai envie de mettre du Barry White, c'est un seul coup. Juste après là où mes yeux peuvent voir, et quand je ferme les yeux, ça me regarde avec des yeux qui n'en sont pas, flirtant à la frontière entre le réveil et le sommeil. Et mon repos, ça devrait pas me faire rire maintenant. Et mon repos est difficile. Quand je me réveille, je me souviens avoir vu quelque chose de loin. C'est la modération. À travers une fenêtre que je vois à peine. <rire> là, est... On est en train de lire une fanfic là. C'est ça <rire> Je vois à peine dans le reflet d'une surface comme la rivière vers laquelle je marche avec ma fiancée perdue dans la boue de la Grande Guerre. D'autres fois, je rêve qu'une foule m'observe. Ah Eh ben, j'ai des noms, hein. <rire> Parmi les visages gris, privés d'émotion. J'ai toujours pensé qu'il ressentait rien. Moi. Dès que je note son existence, je ne suis plus capable de le retrouver. Est-ce que je le veux vraiment Est-ce que je vais retrouver le mot de passe à mon PC de régie Dois-je vraiment le retrouver Qu'est-ce que ça veut dire de l'angle de... Mais Quoi Qui a... pris cette photo de moi C'est Daniel, là C'est Daniel Non, c'est Argos, le gros... Super photo. Super photo non mais c'est sûr, il avait une perche à selfie pour faire euh, ce qu'il a fait là. Il peut pas avoir fait ça, sans perche à selfie. Caméra grand-angle. Avec flash. Merci Jimmy pour les deux mois, welcome back, merci pour ton prime. Très très grand merci à toi. It's, it it it's me. Un oh peu, Obscurité, mais genre hyper malaisante. Ça n'a jamais été aussi euh, obscur. Ah, tu sens que la bougie, la lumière, elle... Elle est hyper vénère. Donnez-nous un signe Donnez-nous un signe Same room, and yet it's not. What? Why am I seeing these people? Je n'ose pas le nommer, je... C'est qu'il est ici, une présence qui me suit partout et nulle part à la fois. Dans les murs, les plafonds, les viewers, ils sont, voilà, enterrés dans mon esprit. Creusant dans mes pensées, les peignant à hein, couleur de la peur. Tout devient un peu plus sombre chaque jour. Mon dieu, que se passe-t-il quand il y a du silence qu'ils écrivent dans le chat J'entends leur mélodie douce, lente, belle, sombre, sinistre, terrifiante et cruelle. Si je fais attention, je vois des modos qui time out. Des notes impossibles, ces accords surnaturels qui sont l'écho des cavernes les plus profondes qui me touchent sans passer par mes... NON Dans mes rêves, je descends vers un endroit indicible que j'aurais préféré ne jamais voir. Oh, je me réveille, je me souviens seulement de la peur du lundi, du mardi, du jeudi et du vendredi. De 19h30 à 1h, cette chose est au bout de la route. Oui L'armoire... Avec tous ces fils qui se déconnectent et se reconnaissent. Elle est là, je ne sais pas qu'elle est là. Si c'est un endroit, ce sont les mêmes. Elle est là, non, c'est pareil, quand elle est la même, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être de ce monde, non Ça ne peut pas être la fibre SFR. Ouais, qui se sent bien On sent bien. Tout le monde se sent bien. Non. Wake up. It's me again. Et là, ça s'ouvre. Et c'est le même couloir. Il y a mieux comme réveil matin. cette personne, ça prend pas, je la vois. Fois. Et ça c'est moi. Non. Ah non, mais c'est... C'est Ariadne. Elle est derrière chaque porte, attendant que je passe. La modération, elle est dans les fissures du plafond, attendant que je marche. Elle est dans chaque ombre, dans les moindres coins, en attendant que je me retourne. Elle est dans les miroirs, en attendant que je me regarde. Est-ce qu'elle sait que je sais qu'elle est là S'il te plaît, dis-moi que non, non, non, non, non Si elle sait que je sais, elle viendra me chercher. La mélodie se déforme et jouée par un instrument que personne n'aurait pu inventer. Ça commence avec un horrible crissement de calice, et ça se transforme doucement jusqu'à ce qu'on puisse l'entendre au milieu de l'angoisse et des cris. Je veux fermer les yeux. Et je dors déjà, je ne peux pas. Je ne veux pas être là, ce sont pas des cauchemars, c'est plus que ça. Des cauchemars plus J'espère que c'était des cauchemars, mais ils sont partis. Ils sont morts Le peur il y a longtemps. Tout ce qui reste, c'est l'horreur. Avec un H majuscule et le plateau. Seule la présence. Fear the presence Oui, non et l'inquiétant écho de la chanson. Je veux disparaître, arrêter la souffrance et le tourment, et ne plus jamais rien entendre ni voir. Je veux arrêter de la sentir, de la supporter. Mais je dois terminer, je dois le faire. Il le faut, je dois aller là-bas. Je dois me rendre au Pôle Emploi. Oh. Wake up. Ah. Wake oh up plus. C'était pas l'autre porte qui a fait euh, clic look Si hein. Ok, alors c'est pas l'autre couple. Waouh, c'est une autre chanson, en ouais, fait. J'aime beaucoup. Merde, à un petit coup de balai. Oh, sans deck. C'est moi? Ben je vois que ça comme solution. Attends, je mets non. On oh, va passe un truc déjà par défaut. Bon, ben, tout le monde dit au revoir à Félix. through and the wax cylinder on the phonograph is about to run out I saw something I don't know what I contemplated in my dreams but it felt so real it almost felt like I was moving forwards' or rather downwards. pouvait se passer autre chose je sais pas si j'ai bien quoi fait to crois que... story, and she found something I need to keep ça me... Je vous jure, ça me prend pas les tripes, hein. Je vous jure, ça me prend pas les tripes. Poème par Bernis, Un sonnet composé par le docteur Pristegar. Je me suis assoupi, j'ai dormi vers le cimetière numéro... vers le centième numéro. Pour être évacué malgré la résistance, ailleurs au loin, privé de sommeil profond et paisible. La chanson, elle m'appelle, elle m'attire, elle me crie, me guide vers les profondeurs de mon esprit. Une vision menaçante, la seule chose que je trouve quelque chose de sombre, impossible à croire. Ça ne peut pas être de simples rêves. Est-ce que j'ai été condamné Est-ce que je me suis perdu Ce que je vois, ce que ça signifie Étendu sans fin, fait de pierre, et passe une éclipse perpétuelle. Les bords d'un soleil hein, qui n'est pas le nôtre. Il y a, y a vraiment une grosse mélancolie là. Vraiment. Enregistrant dans deux de, de Bérénice un cylindre dur en cire avec une aiguille euh, de gravure. C'est dur en cire. je trouve un témoignage, je dois trouver un phonographe dans lequel je pourrais jouer. Oui. Let's see what after that dream. Voilà ce qui s'est passé après ce rêve. Oui. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Ah, mais c'est étrange. Dessin se trouve une note qui dit euh, Alain, hein, sœur d'Ariadne, morte aux côtés de sa mère. Ariadne était juste un bébé. Comment peut-elle s'en souvenir Dessin classique, hein. Euh, maternelle grande section bien sûr Il sur la psychiatrie au début du siècle hein. j'arrive pas à croire aux choses <rire> qu'ils ont faites aux patients <musique>